Hey, salut guys, mon ouais, nom est JP, bienvenue à ce nouvel épisode de Freeride Québec. Aujourd'hui, on est au Mont-Saint-Anne avec une ouais. gang de chums. Euh, J'ai envie de vous présenter un nouveau genre de petite vidéo que j'avais en tête depuis quelques ouais. temps. Euh, souvent, les gens viennent me jaser et me demandent « Hey, au Mont-Saint-Anne, quelle piste qu'on peut ouais. faire? Comment ouais. on se rend à tel endroit? » Whatever. Ça fait j'ai décidé de commencer à préparer une petite série de vidéos qui s'appelle des segments. En gros, l'idée de ces vidéos là ça va être de vous aider à prévoir vos rides en bike, savoir un petit peu où aller euh, dans un nouveau centre, comment se, se déplacer euh, dans le réseau de sentiers. Ça fait qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je vais vous montrer un petit segment qu'on aime bien faire. Euh, C'est une manière de, de rentabiliser ses, son kilométrage et ses montées au Mont-Saint-Anne. Puis je vais faire ça un petit peu une fois de temps en temps au courant de l'année dans, dans les différents centres. Ça fait. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas compliqué. Je vais vous montrer comment euh, rentabiliser vos kilomètres et faire le plus de kilométrage possible avec vos descentes au Mont-Saint-Anne. Ça fait, qu'est-ce qu'on voulait faire? On voulait oui. montrer à Mathieu comment se rendre à un endroit qui s'appelle euh, ce qu'on appelle le secteur Enzo. C'est pas vraiment ça. C'est que c'est des pistes de cross-country qui peuvent se prendre à partir. Euh, de la montagne. Donc nous autres, qu'est-ce qu'on fait? En gros, on prend la, la remontée. Donc dans ce cas-ci, on a pris la panoramique. Et on arrive en haut de la montagne. Qu'est-ce qu'on fait? On commence à descendre dans les pistes de descente. Donc on prend la, la première section qui est, qu est ce qu'on appelle la Vietnam grisante. Et on prend la section grisante sur la gauche qui s'appelle « Welcome to MSA Jungle ». Et à partir de là, on embarque dans la baptême comme ça ici. Euh, L'idée, c'est pas compliqué, c'est de sauver euh, la première partie de la baptême qui est un petit peu plate et est assez plat, justement. C'est une partie qu'on a amicalement appelée le panorama des bartendres. Ça fait qu'en prenant les pistes de descente, on a une bonne vitesse, un bon dénivelé puis on va faire cette section de baptême qui est super le fun. Par la suite, je vais vous montrer où est-ce qu'on s'en va. Vous allez voir, c'est pas pire. Ah. burp Donc là, on arrive à la roche. La roche, c'est un. Nous autres, notre point où est-ce qu'on arrête pour euh, prendre un petit break d'habitude. Et puis là, tu as plusieurs pistes qui, euh, qui arrêtent à la même endroit, justement, grisant le Vietnam baptême. Ce qui fait qu'à cet endroit-là, on peut se faire des petits segments, on peut changer de piste, faire des petites connexions le fun. Donc là, au lieu de continuer dans la baptême, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la Vietnam. Ça fait que de cette manière-là, on peut se rendre plus à l'est de la montagne et accéder au fameux secteur enduro. Tu m'as une Wow. <laughs> Burp. Burp. Ha <laughs> Ça fait que si on veut se rendre dans le secteur enduro, notre option ici à gauche, c'est de prendre la Vietnam. Si vous prenez la grisande sur la droite, là vous allez être, euh, j'allais dire baisé, mais on ne dira pas ça sur Internet. Ça fait qu'on prend la Vietnam ici à gauche. Et par la suite, pour se rendre dans le secteur enduro, on va prendre une super belle piste qui s'appelle l'érablière. Euh, J'ai découvert cette piste-là pour la première fois cette année. Euh, c'est une piste que je sais qu'elle existe depuis que je suis j'avais 14 15 ans puis je voyais le nom de cette piste là puis je l'avais jamais faite. Fait qu'ici à gauche, on prend les rablières C'est une foutue belle piste. Faites attention quand vous rentrez dedans. Hop! Hop! Ah! Mmh. Ouais. ouais, ouais. ouais. <rire> La bouteille est à plus tombée avec moi. Ah, j'ai pogné un rocher avec ma pédale, je pense. Ça des j'ai vu des traces de pic. <rire> Ouais! Ouais un peu! ouais Ah, c'est le fun ça! Ça fait que quelqu'un qui veut s'initier au bac de descente, les c'est une piste magnifique. Elle va ressembler un petit peu à la Vietnam sans le, le facteur vitesse. Fait que c'est une piste qui est quand même technique. Euh, ça doit être une noire si je ne me trompe pas. Mais c'est ça. c'est une piste qui est quand même technique sans, sans être trop difficile. Fait que t'as pas de drop qui coupe à vide, t'as pas de, de saut de, de type double. Mais t'as des, des bons obstacles de roche, t'as des bonnes racines. Fait que c'est une foutu belle piste pour travailler euh, son côté technique. Wow! <rires> hey Elle <est> boiteuse! <rires> Je glisse partout, est-ce que tu À la fin de cette piste-là, on va arriver dans un beau petit segment qui s'appelle la boutte à boutte En gros, la boutte à c'est une piste qui a été faite par le Mont-Saint-Anne dans les dernières années. En gros, euh, elle se prend par la piste jean La Rose et oui. elle nous amène, je crois, jusqu'au camping dans le coin du rang Saint-Julien. Et à partir de cette piste-là, on peut accéder à plusieurs super belles pistes. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller faire euh, on va aller dans la Dorila, qui est une euh, petite jump line qui a été faite par le club de vélo de montagne du mont saint anne wow. C'est une piste incroyable, qui est super le fun. Elle a des, des bons petits sauts, mais tu n'as pas, pas de double qui, qui coupe à vide, qui peuvent euh, effrayer certaines personnes. Ça fait qu'on va faire la Dorila, mais sachez qu'à partir de la bout à bout, il y a plein de belles pistes que pouvez aller faire comme l'arête, la yab, la bella coula, euh, la scalandrier qui est pas trop trop légale, mais il est une très belle piste quand même. Ça fait que pour aujourd'hui, ça va être la Dorilla. Ah l'humidité a dessus! Ah. Ben. Alors, back on the lead! hop, oh. oh, trop géré. Au contraire de Steph, lui, qui est jamais assez guéri. Ça ici, ça ici. Ça c'est nouveau. Un beau petit shout out à l'équipe d'entretien du mont saint anne qui a refait ces ponts-là cet été. Cet endroit-là, c'était un marécage, c'était un marais de boîte. Ça fait que maintenant, ils ont, ils ont fait ça au courant de l'été. Super bien fait en passant. L'équipe fait un super bon travail. Malgré le fait qu'ils ne sont, qu sont pas beaucoup, fait que si vous les croisez des fois en été, c'est là qu'ils font un super bon travail pour vrai. Je pense qu'ils sont 4 ou 5 à travailler sur tout le, tout le réseau. Et puis ils font une, une foutue bonne job malgré le fait qu'ils sont pas beaucoup puis ils ont énormément de kilométrages de, de sentiers à, à patrouiller puis à entretenir. Ça fait qu'on tourne à gauche dans la bout à bout. Et puis, on va aura un petit peu de pédalage à faire. Euh, mais à partir de cet endroit-là, c'est à peine deux ou trois minutes. Et on va arriver dans la première piste qu'on va rencontrer. Qui est la Dorila? là okay. <rire> C'est pas plus rapide, Elle est intéressante mais... Whoa, GP! c'est une des, des pistes préférées des gens qui vont euh, rouler dans ce secteur-là. C'est une très, très belle piste pour apprendre, très belle piste pour progresser. Lorsqu'on arrive ici, on tombe dans une section qui s'appelle l'arrêt, Puis on peut la prendre à quelques endroits différents. Ça fait qu'ici, on est dans une section qui est un peu plus en ligne droite, donc plus rapide. Avec euh, certains bons certains berms encore qu'il faut apprendre à, à bien prendre. On perd un peu. Ha! <rire> Donc l'arrêt, elle continue sur la droite en haut ici. Mais depuis cette année, il y a des gens qui ont décidé de faire une nouvelle piste que je viens d'entrer dedans à l'instant. <rire> Hé hey, hé hey, hey, hey. Je suis pas sûr pour le sautant, encore, non? Ah wow! Ça oui! Hop! Ça, ça! Yes. Et on arrive ici, euh, à côté du pont du Marie-Josée. Donc le, le fameux poste de payage. Et on arrive yes. dans la jungle la rose, qui nous ramène tranquillement vers le Mont-Saint-Anne. Ah, le petit yes, sketch! Oh! Il y un petit bout de <rire> section juste à droite ici. Ça fait qu'en retournant à la montagne, il y a des petites sections qu'on peut faire. Ça ici, je sais qu'on n'est pas trop trop supposé faire ça. Même, je crois que ça a été bloqué récemment. Ça, ça se trouve être le début de la bout à bout, qui est une piste qui va dans les deux sens. Donc, euh, je pense que la montagne, se sont années de, de voir des gens un petit peu comme moi qui embarquent dedans à pleine vitesse. Évidemment, s'il y a des gens qui montent, ben, ils sont ralentit la vitesse comme, euh, comme toutes les pistes euh, à deux côtés. Et, et, et la dernière petite partie de section euh, ben de que vous pouvez faire, es qui est super le là. fun, c'est la demi-lune qui peut se prendre soit ici, fait, soit plus loin, loin. Euh, dans, la, dans le chemin Jean-La Rose. Euh, ici à gauche, on a toujours l'arrête, si un je ne me loin. trompe pas. Et... On peut aller faire la, la demi-lune qui est un, un petit segment additionnel tout tout. qui est super court mais qui est une, ça, ça. une belle petite addition super le fun. On dirait qu'on roule dans un petit half-pipe de gauche à droite, c'est vraiment cool burp. Ouais! going to go to the burp. I'm going Ouais! Pas mal. Puis, yes, man. Ah ça, ça descend tout jusqu'en bas euh, où as de gros Oui, est monté? assez à pique, fais attention. Ok, mais il n'y a pas de remontée là. Non. Tu ah. Ça fait que. Grâce à l'effet GoPro, ici mm -hmm. on le voit pas. Mais on est en haut d'une un, espèce de corniche qui est quand même très très haute. <rire> ça ça, ça, ça <rire> paraît vraiment pas ça, à GoPro. Mais lorsqu'on tourne tranquillement vers la gauche, on est à. Je sais pas si c'est un cap de. peut-être ouais, 35-40 pieds de haut, mais c'est vraiment haut, fait qu'il faut descendre tranquillement pour pas passer euh, over the bar. Ça fait que euh, c'est ça, c'était le, le premier, euh, premier segment que je voulais vous présenter, qui est un de mes, un de mes petits parcours que j'aime beaucoup. Ça fait que si vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à donner un petit thumbs up aux vidéos et à vous abonner pour ouais, ça, plus de contenu plus de Ride Québec. Et euh, c'est quelque chose que je vais euh, refaire ouais, dans, dans le, le futur the avec euh, soit des segments du Mont-Saint-Anne et d'ailleurs, un gros merci, guys! Bon, c'est ça, c'est une petite boucle de fun euh, à rajouter une petite fois de temps en temps. Hop! Yep. Et voilà! Oui, <rire> ah ah oui, man, si t'en passes dans le coin, lâche un petit, un petit message.